Ça y va, ça y va Oh, j'ai oh, réussi Oh, je l'ai mis chez <t 'en> Tout sur le vélo Ok Ok Yes. <rire> ça Ça bouge là. Allez dernier. Allez. Yes Wouh So sec. Woo wow. Pour la pression. Attends. Oh. le premier obstacle est franchi. Ne le lâche surtout lorsque le ballon ou ses qui éclate. Il vaut mieux couvrir pour montrer son balle. Ah Oui <truits> <truits> <truits> Thank <laughs> C'est parti Wouh Laisse pas engueiller. Hop Hop ah bah merde. Hop Allez Oh <laughs> ouais. soif. Ouais, bonsoir. Hey, hey, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Allez go, go, go, Bonsoir. Allez, Allez, Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Ha, <laughs> Yes. Wow. Yes. Wow. Oh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yes. Yeah <laughs> Yes <laughs> Attention la branche, ça prend de l'ordre Attention la flaque Ouh, La compression La deuxième compression C'est ici la partie la plus rapide C'est là qu'il faut donner le speed Allez à fond Ouh. Ouh. Voilà le bobsled, attention Oh! Awesome. <laughs> Yes! Uh de là ok yes first try Woo. yes ah. que il aurait dû avoir de l'eau on va tout faire sur la roue arrière hop, hop. check hop. par là bas hop. après on va rentrer dans une grotte on arrive dans une grotte Hop. Hop, il est là-dedans et c'est pas le plus facile. Hop. Ah, bah il est là, tapis. Ça y est, j'arrive.